Après ça, la police fin fait Yannick Joseph, SPNH 17, Fantôme 509, passé, mesdames et messieurs. Nous t'étendons de rêles, nous t'étendons de cris, nous comment Yannick t'a j'ai en puis le monde t'a demandé qui ça a passé Yannick Joseph comme ça. Eh bien, dans live, ça, aujourd'hui, Yannick Joseph va l'expliquer et pral baye toute raison qui fait le tap crier, toute raison qui fait, eh bien, ou t'étendons de cris, ça, dans odieux ça, il va même connaître si t'es un monde capable. Et donc, il record de li, c'est le monter Facebook et puis le temps de li même cap relais non audio, non vidéo, mesdames et messieurs. Et bien, il y a un live, et bien, il y a tout détail, il fait qu'on est, donc il est et donc il fait qu'on est tout, il n'y a pas de programme Biden, mais raison qui fait le talcay Ariel Henry, raison qui fait la demande pour l'État et d'El c'est ça, le dit là, ou pral étonné, tandis, ben, comment Yannick Joseph lui-même, son femme qui gagne 5, tellement Yannick Joseph, son femme qui guémaille, mesdames et messieurs, et nous songer qui quantité, de déblosaille, fantôme 509, SPNH 17, t'es qu'on fait, et l'entendé, vite, l'homme dit c'est lui-même, avec André Michel, Nenel Cassi, Léon Charles, qui t'es formé, t'es même des Franz L. qui t'es formé, fantôme 509 et le Yannick Joseph c'était un mode d'enfant comme sectionnaire je dis à la, un pile mon eh bien, pas manqué qui la pile de Yannick Joseph mais eh comme une femme qui mettait pays à côté de là parce que c'est presque une manifestation chaque jour mon dieu mettait et puis se casé brisé boule le pays à faire à d'autres eh ben je dis à la, je venais assassiné insécurité y a une pire bon bagaille gaïa y a pire mal les je venais pas là donc prenons le fantasme de Yannick Joseph qui lui même ta parlé dans la vidéo ça Gagne tout ancien euh, sénateur PIA, Moïse Jean-Charles qui a bail des détails sur visite de la Russie mais qui ça fait qui a quitté tout d'aller en Russie est-ce que c'est à titre ancien sénateur ou bien un simple citoyen Dans ben dans vidéo ça a nous va le faire Moïse Jean-Charles qui même t'a répondre question louko, même si chaque t'vele prendre la langue ancien sénateur a ben pour le mais qui est c'est t'a rencontré il pas de il pas ca son qui moun et il dit nous pas besoin de nous qui te gagne. En tout cas, nous même Je Yannick Joseph pas besoin en pays étranger pour vivre la ville. Maman, je connais vous live. Je suis là Je suis Je Je pas euh, regrette regret que je me déguerre comme maman donc pas carré pour l'appeler pour dire maman parce que ma la explication soucrier que je me parce que même ça inquiet parce que je maman même des amis un fanatique qui t'a le ça qui t'a crié qui t'a dit waouh a des qui s'argentent des policiers tout qui t'es sans qui écrit qui tape qui t'a dit miaya qui so donc pas sans explication pour Ok, maman marie, ma, mari le, ma life je ma paale à voir après. Moi salue grand frère qui tou, est toujours là pour supporter. jean et Joseph, et moi salue tout l'autre grand frère qui um, est toujours là pour supporter. Moi salue nous. Merci pour ça que nous y pour moi. Um, moi salue tout, tout le monde sur Facebook qui toujours avec qui toujours solidaire ensemble avec toujours écrit 1h du matin 2h du matin qui toujours là à écrire 957 monde 959 monde moi besoin arriver 9 besoin que arriver 1000 monde pour me capable une explication sur que me t'a crééer à noter moi c'est une maman petite moi fait césarienne moi qui une belle petite fille un belle petite bel petit garçon donc je moi sont humain moi suis cher moi suis cher moi suis sain, de crier, il fait pour moi crier. Moi crier. Yannick Joseph crier. Nous comprenons? moi crier. Moi crier pour ça qui fait mal. Moi crier pour parce que moi peuple haïtien pour qu'on a bon comprendre. Moi crier parce que pays me prale mal. OK, donc oui, Yannick Joseph crier et ça pas retirer yé sur Yannick Joseph. Et si pour moi crier encore, m'a toujours crier parce que te de crier Personne ne me parle Mais mes moins, garçon, garçon petite fille moins, es comme séché de l'anasium tout au long de la bataille que tu m'as Mais pour me dire moral policier oh moi pas de gens paraître dans la presse pour me quitter policier ouais que me crier pour de la police, je choc, pour pas affaiblir moralio. Mais petite moi yon jour va témoigner tous le oui, les deux petites moi yo, avec papy yo va témoigner un jour. Oui mami me t'es comme crié, mamie me passer des nuits blanches. Moi, t'es qu'on sèche de l'eau dans le Moi, t'es qu'on sèche de l'eau dans le jeu, ma mime. Moi, t'es qu'on sèche de l'eau dans le jeu, ma mime. Prenez que la défendre le monde, la défendre le monde, la retirer 2 milliards pour 400 millions de gouttes, mettez dans la poche le monde. Les mêmes, les pas les centimes pour te vivre. Les mêmes, les pâtes, capables de vivre bien. Les mêmes, les t'es qu'on criait, ils t'es qu'on passait des nuits blanches. Donc, petit, moi, je vais faire nous, faire nous pas de ça. Demain, si Dieu veut. Mais, il a grandi, y'a ap pas apprendre l'école bien. Donc, moi là la pour l'appuyer pour me élever au bien pour aller au bonne direction donc je dis hein moi ensemble avec nous 1057 personnes. monde ça fait plaisir donc m'a commencé la live là, là bien que moi j'ai commencé déjà mais m'a commencé par nos explication ok ok moi salut tout le monde qui est en bas live là moi foi un pile l'amour pour tout le monde maman m'a pris l'eau tout à l'heure m'a à l'heure maman moi salue tout le monde qui est en bas live Frère, ma pas bien temps pour me citer dans chaque monde même parce que au cours de la semaine là m'a fait un live pour me remercier non pour moi-même pour me dire non que pour me dire merci pour ça que nous fait pour moi OK pour ça nous hier pour moi tout Um, jour qui était dimanche t'étendons en voice à travers réseaux sociaux côté Yannick Joseph t'a prié. oui Yannick Joseph qui c'est première coordinatrice générale premier, général, premier syndicat en dan police là t'a prié. m'a pour pour nous. oui Yannick Joseph qui c'est policier de formation première coordonnatrice générale premier syndicat en dedans police là t'a crié li te gen blon en mécontente elle t'est émotionnée li, te te émotionné. li pas de question de arrestation et li pas de question non plus de tentative d'arrestation m'appreprendre pour nous Créer comme d'acréer, il n'y a pas de question d'arrestation et il n'y pas de question de tentative d'arrestation. Moi, je ne sais pas si je ce policier. Pas de policier sur territoire national qui prend engagement ou bien l'autre. Non, mais il met premier ministre, il met directeur de la police, il met ministre de la Justice. Pour arrêter Yannick Joseph, qui était responsable premier syndicat de la police. Je vous comprends pour pas de policier sur le territoire national, il n'y a pas de policier en Haïti, il n'y a pas de dans 9 policier dans 10 départements d'Haïti qui prennent responsabilité soit pour tenter d'arrêter ou du moins pour arrêter. Ok? Est-ce que nous t'aimons Ok? Parce que Yannick Joseph n'a pas dit que les au-dessus de la loi, non? C'est pas ça, loin de là. Tout autant que Yannick Joseph fait respect, je vais ça pour nous. Tout autant Yannick fait respect. Tout autant que Yannick pendant sac Malonet. Sous bataille policière, yo, pas de yon policiers sous territoire national qui prennent l'ordre pour arrêter Yannick Joseph. Moi, je suis clair sur ça. Et l'autre bagaye, tout m'a dit non. Si par malheur, l'État n'a coutume de violer les vous avez pensé que vous avez besoin de vous recevoir dans la tête de Yannick Joseph. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui prennent le ont arrêté Yannick. Ce sont 10 départements à travers les rues qui ont senti ils vous arrêté Joseph Yannick injustement. Vous avez violé le droit de Yannick Joseph. Donc, Journaliste, vous ne pouvez pas yon à l'abay, pas yon pas yon à l'abay. Vous ne pas avec le téléphone, pour yon à sur les réseaux social, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise. Pour yon à Non. La ou yon à c'est là pour là. Ok? Fais un petit confiance à pas au dessus de la loi. Mais sous l'État, ta prenne décision pour violer le droit, pour arrêter Laouia yo arrête Yannick Joseph. Ok Donc nous pas de temps pour nous faire ça sur les réseaux sociaux. Parce que même les journaliste, là, a senti que ce seul grand bagaille pour le prendre. C'est la caméra pour le prendre Et puis pour l'allalaouia. Il n'a pas de temps pour le faire live sur Facebook, pour l'expliquer, ça le penser. Il n'y a bagaille ça. C'est moi Yannick Joseph qui dit. Parce que moins moi, je suis en bataille, moins je suis en bataille que OK Moins je suis en bataille que mène. Le jour où arrêté Yannick, le jour où l'État pris une décision pour arrêter Yannick, c'est pas le journaliste Facebook qui prend l'information que ont arrêté Yannick. OK Donc, mes amis, je suis en téléphone, je suis en téléphone, je suis numéro. 1, parce que mon suis en Donc, pour m'expliquer, non, en gros et en détail, ça qui t'est passé, hein, et la raison qui fait que je suis en téléphone. Parce que je dis -nous déjà, oui, Anne-Joseph, je dis, -nous, oui, -Joseph -Prié. Dis -nous, oui, Anne-Joseph, je C'est ce n'est pas un c'est pas un problème que Yannick Joseph a Ou même quand je dis que ça va déranger, je me crier. Je crier. Ok? machin dimanche, moi faire jeudi, je faire vendredi, moi monter direction générale police. Je vais chercher une attestation de carrière dans direction générale police là police. L'homme il te dit moi que il n'y a pas qu'à bamoué attestation de coriolan. Donc, moi t'as souhaité que nous prêtions attention parce qu'il m'a expliqué nous exactement ce qui ki s'était passé. Donc, là il di a dit de dire qu'il n'y a pas attestation de coriolan. Moi te dit que si que directeur général police là, police est au courant que moi viens chercher attestation de carrière il a pas bailleur pour moi directeur cabinet à savoir directeur cabinet um, di, directeur général police il li pa ba l'ordre pour ben moins une attestation de carrière là moi dit bon comme étant donné PM Henri um, Ariel c'est chef CSPN ça veut dire c'est premier des policiers m'a côté dolé moins Bali pour que li capable exiger pour moi joindre ça que moins besoin dans la police. Nan. A noter, moi pas besoin retourner dans la police. Moi pas de chercher job dans la police. Moi pas chercher job dans la jan nan primature. moi pas chercher de dans la primature. Je pas chercher des dans la primature. moi pas chercher des dans la primature. Parce que me sorti femme d'ailleurs moi Je Non, non, non, pas non, non, non, le Premier ministre pour pour Pumtey parler ensemble avec lui concernant de papiers mieux que me pas peux pas ok pour lui bail autorisation pour lui permettre de papiers qui a permettre que moi-même faire mais pas moins ok l'homme dérivé policier qui un espace il recevra comme ça doit il dit moins que faut moins que autorisation pour moi avec PM moi, je n'ai jamais dit non, que faut ne peux pas accepter de sans autorisation. Et non plus tout, les policiers pas de la police, les policiers pas tenter de rentrer, les policiers ne pas arrêter. Donc, moi, je ne parlé pas parler avec les policiers, moi, je me senti ému, je me sens que dégager dégage un peu Je ne peux expliqué expliquer la bataille que je menais. Je vais vous expliquer pour qui raison que l'État haïtien ait mis mandat Donc, je vais vous expliquer pour qui raison que l'État haïtien ait mis mandat La bataille que je mène, en pile envahim. Yannick Joseph crié. Moi, lui dis, commandant, ce n'est pas pour moi que je demande le mandat de Ce n'est pas pour la bataille personnelle que je demande le mandat d'ADM. C'est pas pour petite moi que me gè mandataire M, c'est pas dans malhonnête que me t'aié qui fait l'état ici se met metté M. C'est ça que me t'a dit, l'homme t'a crié à. OK? Moi dit c'est pas pour moi que yo metté mandataire M, c'est pas pour action personne personnelle pam que me t'ai posé que l'état ici metté mandataire M. C'est ça que me t'ai expliqué. Donc c'est comme ça bagaille n'a t'est passé. Émotion je peux expliquer qui sont les que je mène, les risques que engagement prends, les engagements que je prends, les gens qui m'aiment, tout moi-même, toute honnêteté, tout bravoum, les gens qui m'a négligé petit moins pour que je bâie le policier force avec courage, énergie, pour que police policiers arrivé, je m'en 2 millions, 400 millions de roues sous chaque année. Donc, ça, c'était côté malé pour me capable de crier parce que moi senti ça te fait mal pour gens que je n'ai jodier moi ou même que haïtien qui pas comprend bataille que me t'es ça te mettez dans na jaune ou même qui haïtien demain si je veux qui prend le besoin jo yannick joseph qui pour gourmer pour malheureusement pour busho pour gens qu'on capa face moi aujourd'hui pour gens que abdennichra me aujourd'hui pour gens que ouabte me jodier qui me pas capte un engagement pour me pou gourmer pour vous moi t'es crié pour ça je crié parce que moi que la maison, besoin de la maison, de la maison, de la personne qui honnête, ou de la personne qui capable de mettre la terre, qui pour solidariser ensemble avec vous, qui pour prendre engagement pour vous, Ou jouer Et les que qui même fait la campagne de Nigoma, quand j'ai les gens qui sont honnêtes, même gens qui sont ils dit, bon, si a Joseph fait ça, et moi même si engagement pour vous. A je ne sais pas si engagement pour nous parce que je traitement qui nous va moins. Je dis, vous mettez ça sur policier dans la police. Qui peut prendre engagement que te prend pour policier En vérité, en vérité, trois fois, pas pour policier qui a pris ça Parce que je vois ça nous fait. Je vois qu'ils y a un policier traité moins. Je vois qu'ils y a un policier créé contre Facebook, à savoir pour les qui sont 22e promotion dans la police. OK yo wè comment ces policiers même quand ils découvrent faut compte que Polidor Gregory qui c'est policier 22e promotion qui fait faux compte pour sa l'image moi pendant que m'étais dans même syndicat ensemble avec elle donc jodian gèdo moun k'ap di konsa bataille moi a c'était pour touyer Jovennel m'a sou sa yon ou Yannick jodi yon pour dire que c'est bataille moi qui t'ai Jovenel jovenel mais c'est dommage Polidois-Grégoris, chaque jour, dans le palais national. Et là, sous suis venu, syndicat dans le palais national. Dans le cadre de la c'est un policier. C'est gregoris grégoris qui t'a mené, c'est syndicat dans le anda palais national. Donc, on va joindre pou pas pour critiquer. Parce qu'elle ne peut pas prendre engagement même avec elle. Elle ne peut pas prendre un risque même avec elle. Ok? C'est comme ça qu'elle t'a défend, Ok? Donc, moi, je vais publier une photo que moins fait dans parler national avec je nomme ça qui c'est polidor Grégory dans cadre en terme mais malheureusement m'étais naïve moi pas comprendre qui ça qui tape manigance OK mais je dis pour que Yannick pour dire Yannick tu es même bon garantie moi là si que Yannick t'es tuer souvernel nous comme côté nous tape joindre moi et contrairement avec tout le monde d'ailleurs je dis Um, nous disons toujours dit que nous avons un peu l'État qui a pour nous faire Sol, tu responsable de la police, c'est si es directeur général de la police. Est-ce que nous sommes joueurs? Nous, ne sommes pas joueurs. Donc, dis les gens qui sont l'école, les qui l'école, les qui l'école, les qui Bataille moyen, les patrons bataille qui votaient contre Jovenel Moïse, parce que j'ose dire, pas guillem monde qui dit, ou bien qui a montré mon poste côté que moi fais, moi dis Aba Jovenel Moïse. Et moi-même jusqu'à présent, moi des positions palm, sous question la mort Jovenel Moïse, moi j'étais quoi? Parce que même pas qu'à quoi ça, moi j'étais quoi? C'est Josyly que a assassiné, c'est pas lui vraiment. Ça c'est moi-même, ça c'est approche pas. Parce que même pas qu'à quoi au moins comme moi, moi, moi Moïse, et Jovenel Moïse il y qui autant de fanatiques qui et sur Facebook par contre moi et moi a moi et moi pas de et moi pour Jovenel Moïse. moi et moi et Moïse et moi et moi et Nous et moi et moi et moi et moi et moi et moi nous Nous qui mais hier, nous pas là pour nous te protéger, Jovenel, contre les gens qui t'ont qui manipulé pour tes toilettes. c'est nous sommes pas nous sommes là, nous sommes là, nous Joseph Jovenel Moïse, tu es payé l'école petite, tu es bon, tu es un petit Joseph Jovenel Moïse, tu es prêt à prendre un bateau de jury dans mes grenades. Tu es un petit peu là. Tu es appelé à ce grand gouillot. J'ai dit, après, l'homme, le Noël important. Le Noël est important. Mais toute manifestation que tu as faite dans, dans la rue, pour te prendre ou même traite, ou même quand tu es sur Facebook, j'ai dit, combien de fois tu as engagement publiquement. le Joseph Jovenel Moïse est là. Vous te dit non nous pas d'accord avec ça Jovenel Moïse a subi non nous pas d'accord avec non nous pas d'accord avec un um, complot cap manigasse contre Jovenel Moïse pour qui ça ke nous pas la police bande hypocrite bande de traite OK donc c'est ça moi même Yannick Joseph moi pas besoin pays étranger pour me faire vim je suis en gros battage, je moi vivre dans le pays. Je n'ai okay? pas besoin de pays étranger pour vivre la vie. Tout ça que j'ai besoin, c'est sécurité dans le pays. Je suis femme de pied pantalon. Je de je suis Pour me faire Est-ce et Je so, comprends. Donc, moi, je n'ai pas besoin de pays étranger. Depuis le de pays est en sécurité, je vais vivre. D'ailleurs, à mes 37 ans, je ne peux pas monter avion pour me à à côté. À mes 37 ans, je vais mener une plus grosse bataille dans le pays que personne ne pas jamais Ok? Donc, c'est ça. Je dis, on met Goumé à l'esprit. Je connais que... Ogi endroit par en même mais moi même je dis à toute ça Yannick Joseph Kazo en pile l'homme l'amour pour Je dis à on va parler mal ou pas connais moi non mais non moi parler mal mais moi même moi pas connais on pas rien pour me dire ça tout ça que me Kazo je dis c'est en pile l'homme l'amour non. nous ça seulement sa que me Kazo dis non parce que moi-même quand c'est monde qui va m'donner l'amour en bas poste moi quand c'est monde qui va m'donner l'amour na téléphone moi m'pa gagne temps m'pa gagne place dans cœur pour m'kember mon monde dans cœur monde qui va parler mal dans cœur moi recevoir trop l'amour donc re moi recevoir l'amour ça yo moi obligé bay ni monde qui renne même ni monde qui pas même l'amour il y a des billes, mon bonheur. Il y même j'avais Il y On ok. Ok, si vous attendez, je suis avec nous. Ok, ça va. je de préciser, coup. Parfait. Oui, oui. Je ne pas dans le monde, là. Quand je n'ai pas président, Et puis a des gens qui Tout Gouverneur Mayo a pris le choix déployer sa pour nous. Mais, posez ta question, comment ça a fait arriver Où la t Là, moi, là, moi, là, sénateur. Est-ce que la louko? Oui, moi, là, moi, la, la sénateur. C'est qu'on qui quitté le Fidel Castro. Notre commandant, mm. c'est lui qui ouvre la porte pour moi dans le monde. Là. Il se respecte, nous. Non seulement il fait une ville pour nous mais il dit tout. Il n'a pas comparé nous dans toute ville. Il n'y pas de temps pour Haïti. C'est vrai que Haïti est mais la trace est route pour nous. Nous sommes jeunes, nous dans les Nations Unies. Et puis, nous entendons la dire Alors, que pas à qui nous de mon côté bien, C'est bien. Moi, là moi, là moi là sénateur. Et pas de part qui me dit de Bacotemdo, mon papa est venu, mon papa est Tu es là, elle me parle. Ouais. Parce que tu as invité elle tout. Tu as invité elle, elle est là, le... moi même t'as pas la parole. Ok? Mais je ne pas habitué avec type de bagarre ça. Hein. Parce que nous, la gauche, nous avons solidarité entre nous. Et l'état qui hein? là, c'est pas pour l'école noire qui mettait nous en retard. Je dis, je ne peux pas mettre une photo d'ailleurs. Et Petit tu ne peut pas mettre l'autre photo d'ailleurs encore. Très bien. Très bien, nous là. Nous tous, Petit Finoir en lettres, comme un qui est attaché au gouvernement la qui lui-même ne faire honte. Parce que nous ne pouvons pas le bois tout le temps. C'est lui qui va le faire. Qui peut continuer à travailler dans le domaine que nous-mêmes n'avons pas parlé. Ok. On paye oui, la Russie. On parle de des photos, ce qui me parle la guerre. Moi-même, des suis sanctionné au niveau du gouvernement restant. Non seulement je ne peux pas mettre des photos d'eux, -y y, mais je ne peux pas être sanctionné. Je n'ai pas besoin de nous mettre moi-même. Très bien. Ok, Louco Très bien, bien. Mais ce n'est pas important. Au voyage, nous faisons un pays à Russie. Et puis, le débat photo, ça fait mal. Ça, nous, il y a des gens qui sont tellement voir, en plus, le président de la monde a voir. des gens qui peuvent pas être des pieds importants. Dans le 21e siècle, littéralement est Fidel Castro. Vous oh, ouais. Wow. comment la position et ces femmes Vous wow. comprenez bien Je ne parle pas pour le gouvernement pays occidental. Nous avons un leader politique, parce qu'il y a une région où il pas besoin. Il y rendez-vous avec le conseil des présidents pour moi. Qui mais Marielle Bagafel Il n'y a pas me ça, mais faut me faire une précision matin. Hein. En plus, de conseil des présidents. Je ne sais pas je le ne pas rendez-vous avec le, président de bien, le président de la conseil Je ne sais pas avec Je ne pas avec Je ne vous avec je ne peux pas parler avec le président Biavel, René Est-ce qu'on comprend Bien. Ça veut dire, si te porte pas de ça, a, ça pas besoin de rentrer là, non Même si faire obligé Bien. Est-ce qu'on là Bien. Ou là Moi, là, moi, moi, là, moi, là, président, de la République, Parce que les, les, les, les, Coup d'état, président, Et c'est un normal. Il va être capable parce passer d'espérance. C'est des zombies. je vais être ici, tout. C'est un président élite pour 40 ans Il va être mm -hmm. Tu avais fait choix. Mais tu avais ce qu'on y ici, quoi Après, on a de temps. Là, il